Que n'as-tu pas fait pour moi Que n'as-tu pas fait pour moi Je peux imaginer, tu as tout suivi pour moi. Mmh. Mmh. Que n'as-tu pas fait pour moi Où serais-je sans toi Où serais-je sans toi Je ne suis rien sans toi Où serais-je sans toi Où serais-je sans toi Où serais-je sans, serais sans toi Je ne suis rien sans toi Jésus. mes mains s'élèvent toi Jésus, devant toi je me prospère. Jésus, mes mains s'élèvent me vers toi. Jésus, devant toi je me prospère. Jésus, c'est Seigneur Jésus. Seigneur, tu es digne de ma reconnaissance. Tu es digne de notre reconnaissance. Seigneur, tu es digne, Seigneur, de tout. Oh, Papa, tu es digne, Papa. Tu es digne, tu es digne d'être relevé, d'être célébré. Papa, merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci d'avoir protégé chaque membre de cette plateforme, Papa. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que n'as-tu pas fait pour moi? Pour moi, Seigneur. Que n'as-tu pas fait pour moi Tu as, tout tu, pour as, moi. Et tu, as tu, tu as tout subi pour, pour moi. moi Alors je me tiens dans l'assemblée des fidèles. De que n'as-tu pas, pas fait pour moi Que n'as-tu Et... pas fait pour moi que Que n'as-tu pas fait pour moi fait oh, Tu as tout subi toi qui nous pour moi. Encore et toi qui nous encore tu as tout souffert oh, ai pour que moi. Que serais-je sans toi Que serais-je sans toi que serais-je sans toi? Je, que je ne suis rien, sans, suis toi. rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que que serai je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains toi Jésus, Devant toi je me prospère, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi, Jésus, Jésus, Jésus Dieu, devant toi je me prospère, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi, Jésus. Jésus Devant toi je me prospère. Jésus, même s'élève à toi. Jésus, devant toi je, devant toi je me prospère. Sans quitter, ami et ami, mon fils, tu me le dos, tu es là. Bien, tu jamais Seigneur tu ne nous as trahis. Pense mon quitter. Amis et familles m'ont tous tenu le dos. Tu as toujours été là pour moi. Jamais tu ne m'as quitté. Oh Seigneur, jamais tu ne m'as trahi. Pense mon quitter. Famille et amis m'ont tous abandonné. Merci Seigneur. Tu as toujours été là pour nous Seigneur. Tu as toujours été là pour Maman Georgette. Tu as toujours été là pour Maman Béa. Tu as toujours été là pour moi, Papa. Quand bien même, Papa, j'étais face à des difficultés et que les gens me tournaient le dos, les gens nous abandonnaient, tu as toujours été présent, jamais tu ne nous as abandonné. Alors tu mérites que nous nous prosternons devant toi. Tu mérites que nous élevons les voix vers toi. Tu mérites que nous élevons nos mains vers toi. Tu mérites notre adoration. Tu mérites, Papa, beaucoup plus. Et nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Oh papa, combien même je me sens abandonné de tous Je sais papa que tu es là Je sais que tu es là et que jamais père tu ne m'abandonnes Jamais tu ne m'abandonnes Jamais tu ne permets que je les trébuche Jamais Seigneur, oh mon Dieu, merci Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Merci Dieu de Père. Bon. Sans toi Seigneur, qu'est-ce que je suis Sans toi Seigneur, sans toi qu'est-ce que je suis Merci Seigneur Merci, papa. Tu me prosternes devant toi, papa. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de Gloire. Merci, papa. Tu veux bénir ton nom devant toute la vie. Merci, Jésus. Merci, papa. Nous bénissons ton et nous te rendons toute la gloire. Merci. Shalom, shalom, shalom, shalom. Shalom adorateur, shalom adoratrice, je bénis le nom de l'Éternel. Et je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées, pour ma propre vie, pour la vie de tous les adorateurs, ceux qui vont nous prendre en ligne de compte après. Et je bénis le nom de l'Éternel pour toutes ces personnes. Je veux que nous puissions confier ce moment à Dieu, que nous même puisse conduire et diriger. Père éternel Dieu de gloire. Papa, nous te rendons toute la gloire. Papa, je bénis ton nom, je te rends. Je te rends toute la grâce. Seigneur, merci de permettre à ce que je puisse conduire ce moment aujourd'hui. Ce moment... Que tu as voulu ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour pouvoir conduire il y avait des personnes mieux que moi mais éternel es il, il t'a plu de vouloir que je sois au programme et je bénis ton nom je te rends toute la gloire. je prie au nom de jésus que tu puisses m'inspirer que tu puisses me remplir de ton onction, que tu puisses permettre seigneur que je puisse parler de ta voix que je puisse être ce canal par lequel papa tu vas impacter des vies et par lequel papa tu vas sauver et délivrer des personnes Éternel, tu dis dans le livre de Jean 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie au nom de Jésus que ce message, cette exhortation, cette adoration que nous avons faire aujourd'hui, Sois papa pour la délivrance, pour la guérison d'une personne particulière et pourquoi pas de moi-même. Sois élevé père, nous t'appelons et nous demandons que ton onction prenne, soit sur place. Peu importe que nous ne soyons pas dans le même endroit mais nous savons Seigneur que l'esprit est un. Que présentement même père, tu es présent au Père de toutes les personnes qui sont connectées et toutes les personnes qui vont suivre papa en différé. Au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Bien aimé, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de Maman Georgette, de Maman Béa, de toutes les personnes qui sont connectées, de toutes les personnes qui vont venir un peu plus tard. Je bénis vraiment le nom de l'Éternel et pour toutes les personnes qui sont en route même. Voilà, que le nom de l'Éternel soit élevé, le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, je prie, papa, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Le nom de l'éternel est exalté, le nom de l'éternel est élevé. Père, nous honorons ton nom, nous voulons t'honorer. Toi seul, Seigneur, tu mérites d'être célébré, tu mérites que nous nous prosternions. C'est pour ça ce cantique tout à l'heure. Tu mérites que nous nous prosternions, tu mérites que nous élevons la main et les voix vers toi. Tu mérites, peu importe là où nous nous trouvons, nous voulons t'adorer, que nous soyons en cours de route, que nous soyons au bureau, comme moi je suis encore au Travail, que les gens soient encore chez eux à la maison, dans leur cuisine, que les gens même soient sur le chemin en train de rentrer. Tu mérites notre adoration. Même si nous sommes sur le lit, Père, même si nous sommes coués sur le lit, tu mérites notre adoration. Peu importe là où nous trouvons, la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons marquer de ta présence, nous voulons pouvoir dire au monde entier que oui, nous aimons ce Dieu grand. Nous aimons ce Dieu fort. Nous l'aimons, nous l'adorons, nous l'apprécions. Et nous voulons le remercier. Nous voulons Père, te remercier. Nous voulons te remercier pour le souffle de vie. La Bible dit que les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Seigneur, il t'a plus de renouveler le souffle de vie. Il t'a plus de renouveler mon souffle de vie. Il t'a plus de renouveler le souffle de vie de mes enfants. Il t'a plus de renouveler le souffle de vie de chacun des adorateurs ici. Papa, il t'a plus de nous garder. Mieux, il t'a plus de, de, de, de, de nous de bénir notre départ et de bénir notre arrivée. Parce que nous sommes sortis de chez nous en bonne santé et nous rentrons. De, nous rentrons en bonne santé, nous sommes sortis même à fait de course, sur le chemin certains ont eu des accidents, certains ont été confrontés à des difficultés, mais Seigneur non, tu nous as gardés tu nous as gardés et nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom moi je veux vraiment te dire merci parce que j'ai fait tellement de tours aujourd'hui mais Seigneur je suis saine, et aucun malheur, aucun malheur, j'ai appelé chez moi, mes enfants se portent bien mes parents se portent bien, tout le monde se porte bien, toutes les personnes qui étaient malades me disent aujourd'hui qu'elles vont bien, et ça, c'est grâce à toi. Grâce à toi et je bénis ton nom. Merci Éternel, Dieu de gloire. Merci Roi des rois. Merci Père. Papa, tu dis dans le livre de Matthieu 18, 20, tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. C'est ce que tu nous dis. Alors, Éternel, merci de ce que tu es présent. J'appelle l'Esprit de Dieu qu'il puisse être là. Cet esprit, je t'appelle, je t'invoque. Nous sommes sept connectés. Nous ne sommes pas en présentiel Mais cet esprit de Dieu Là où nous nous trouvons Peu importe l'endroit où nous nous trouvons Nous voulons marquer de ta présence Nous, pouvons, nous voulons que tu sois là Dans nos champs, dans nos voitures Comme j'ai dit tout à l'heure Nous voulons que tu sois là Et que tu puisses nous conduire Tu puisses nous conduire au niveau de ces nouvelles technologies, Que tu puisses nous conduire Et que tu puisses nous parler Voilà ce que nous voulons Esprit de Dieu Sois présent Conduis ce moment Que nous allons partager ensemble et je voudrais qu'un adorateur, une adoratrice, qu'il écrive, qu'il le dise de sa propre voix là où il se trouve. Mais je veux que tu puisses, de là où tu es, dire combien de fois l'éternel a été bon pour toi. Maman Georgette, n'est-ce pas qu'il est bon ton Dieu? Maman Béa, n'est-ce pas qu'il est merveilleux ce Dieu? N'est-ce pas qu'il est glorieux ce Dieu? N'est-ce pas que ce Dieu est extraordinaire? N'est-ce pas que c'est quelqu'un. Il, il est magnifique ce Dieu? N'est-ce pas qu'il est ce, qu ce Dieu-là qui veille sur. Si t'es proche, n'est-ce pas qu'il t'a fait... Non, vraiment, il est bon. N'est-ce pas ce Dieu-là qui est fidèle, qui malgré tout ce que tu as pu faire aujourd'hui, qui ne le glorifiait pas, mais il t'a préservé, il t'a gardé. N'est-ce pas qu'il est admirable, ce Dieu. Je veux que tu puisses lui dire combien de fois il est bon. Je veux que tu puisses manifester à ce Dieu sa grandeur. Je veux que tu puisses lui dire... Je veux que tu puisses lui dire... Qu'il est merveilleux. Je veux que tu puisses le lui dire. Dis-lui, n'est-ce pas Nancy que ce Dieu est fort N'est-ce pas Nancy que ce Dieu est bon Qu'il a été fidèle avec toi et qu'il demeure fidèle à toi. N'est-ce pas qu'il est bon N'est-ce pas qu'il est merveilleux ce Dieu N'est-ce pas qu'il est bon Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es glorieux. Tu es extraordinairement bon. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. La connexion essaie de nous faire... Un mauvais jeu. Par moments, ça part. Par moments, ça vient. Mais je suis convaincu que le Seigneur va prendre le contrôle de ce qui va se faire et la stabilité sera là. Père, je prie que tout ce qui est obstacle disparaisse. Seigneur, Prends le contrôle de ce moment. Que la connexion soit stable, Éternel. Que la connexion soit stable. Parce que c'est toi, Papa, que nous voulons glorifier. C'est toi que nous voulons exalter. Ce n'est pas un homme. Ce n'est même pas moi qui, est là, qui suis là. C'est toi. Alors, je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle de tout ce qui est en train d'être fait maintenant. Prends le contrôle. Prends le contrôle. On me dit que c'est un moments entrecoupé. Mais, Éternel, Dieu de gloire, prends le contrôle de ce moment. Je t'en supplie. Prends le contrôle de ce moment, de cette connexion. Qu'elle soit stable, qu'elle soit fluide, Seigneur. Je prie, Papa, que tout se passe bien. Au nom de Jésus. Je prie qu'elle soit bien. Qu'elle soit bien. Je vais peut-être couper la musique pour voir si ça ne va pas poser un problème. Si c'est assez stable. Que quelqu'un puisse me dire que c'est stable, que c'est stable, que c'est stable. Et qu'on puisse continuer euh, ce moment-là dans la présence de Dieu. Et je disais tout à l'heure qu'il faut que nous puissions manifester combien de fois il était bon, combien de fois il était fidèle, parce qu'il a renouvelé le souffle de vie, parce qu'il était grand. Il a vaincu la maladie. Il y a un, un, un, un vent de, co, de, je ne veux même pas dire son nom, un vent de grippe, de tout ce qui arrive, mais l'Éternel nous préserve et puis l'Éternel nous, nous garde. Il nous garde, il nous garde, il nous garde, il protège. Alors je prie que tu puisses envoyer une offrande d'acclamation à ce Dieu grand. Envoyons-lui une offrande d'acclamation à ce Dieu une offrande d'acclamation. Parce que, Seigneur, nous sommes là uniquement parce que... Ah, merci, merci, Nancy, si tu dis que c'est stable chez toi. Je... Nous voulons envoyer une offrande d'acclamation. Adorateur, adoratrice, une offrande d'acclamation à ce Dieu qui t'a gardé. Une offrande d'acclamation à ce Dieu qui permet que tu puisses témoigner de sa toute-puissance. Une offrande d'acclamation à ce Dieu qui veille sur chaque membre de ta famille. Une offrande d'acclamation à ce Dieu grand. Une offrande d'adoration à ce Dieu extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire de là où tu es? Que tu l'écrives ou encore que tu puisses... Le dis à haute voix, que tu puisses le confesser. Dis combien de fois il a été merveilleux, ce Dieu. Combien de fois il a été Pendant que tu te disposes et que tu le dis, je pense que quelque chose va le faire. La Bible déclare que c'est... Nous appelons à l'existence des choses qui ne sont pas. Dis-le, déclare. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la parole de Dieu. Celui qui, qui l'aime en mangera le fruit. Alors comment est-ce que tu as vu cette journée Comment est-ce que l'Éternel a été bon avec toi Déclare-le et dis-le-lui combien de fois il a été aussi bon, aussi merveilleux que toi. Parce que pour moi, il a été merveilleux. Pour moi, il a été grand. Pour moi, il a été glorieux. Pour moi, il a été fidèle. Ah oui, si tu dis qu'il a été fidèle avec toi. Avec L'ennemi, il est toujours fidèle, jamais il ne nous abandonne, et ça, je peux le voir aujourd'hui. J'ai expérimenté la fidélité de Dieu. J'ai dit, j'ai expérimenté la fidélité, la bonté de Dieu. Je suis sorti pour aller quelque part. J'ai dit, je pensais, c'était une opportunité ratée parce que j'avais passé trop de temps à l'étranger. J'ai dit que quand je suis revenu, l'éternel m'a redonné ce qui était là pour moi. Il m'a redonné, il m'a dit, faire comprendre que oui, tu es parti dans un endroit qui n'était pas peut-être ma volonté. Mais moi, parce que je suis ton Dieu, et parce que as, je, je, je conduis toutes choses, ah, je te redonne. Il a été fidèle. Oui, il a dirigé toute ma journée. Toutes les choses se sont faites de façon Bien de façon correcte, sans difficulté, de façon aisée même. Je dis que les choses se sont faites de façon aisée. Les choses n'ont pas été avec difficulté. Je partais même convaincre quelqu'un de quelque chose, mais il était déjà convaincu avant que je n'arrive. Si ce n'est pas mon Dieu, qui aurait pu faire ça? La personne était convaincue, je dis adorateur, la personne était convaincue avant que moi, je n'arrive là où il était. Alléluia. La personne était convaincue et préparée avant même que je n'arrive. Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux voir combien de fois il a été bon, combien de fois il a été fidèle? Et je veux que tu puisses lui dire qu'il est bon. Je veux que tu puisses lui rendre grâce. Chaque jour doit être une action de grâce pour nous. Chaque jour, chaque instant de notre vie doit être une action de grâce pour nous. Chaque instant de nos vies doit être grâce. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train d'adorer d'exalter et pendant que la connexion nous fait défaut, je prie également qu'il faut que tu te mettes en accord parce que je prie, je suis en train d'adorer. Mais si toi également tu te mets en accord avec moi pour savoir que nous sommes en train d'adorer notre Dieu, je pense que cet esprit, cet esprit perturbateur, ce géant qui se met au port des connexions, va tomber au nom de Jésus. Parce qu'il ne peut pas nous empêcher de louer notre Dieu. Il ne peut pas nous empêcher de louer notre Dieu. Parce que ce Dieu-là, il mérite bien plus qu'une adoration. Il mérite tellement de choses. Et moi, je dis qu'il a changé mon histoire. Ce Dieu de gloire a changé mon histoire. Est-ce que tu penses que ce Dieu a changé ton histoire? Moi, il a changé mon histoire. Ce Dieu-là, il a changé mon histoire. Et chaque jour, je veux lui consacrer cette année 2022. Je veux pouvoir dire au Dieu de gloire, Père, peu importe ce que tu auras à faire cette année, ne le fais pas sans moi. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi en année 2022. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as programmé pour moi en 2022. Mais Père, peu importe, ne le fais pas sans moi. Je dis, j'adore ce cantique. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Hey, papa, ne le fais pas sans Nancy. Ne le fais pas comme maman Georgette. Ne le fais pas comme maman Béa. Ne le fais pas comme ne le fais pas sans Elise. Sois, ce que tu fais, Cette raison. ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Père, quel que soit ce que tu fais cette année, cette année 2022, ne fais pas sans moi. Euh, ne le fais pas sans moi. Fais, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi Papa cette année Tu vas nous bénir Cette année tu vas être ta main puissante sur nous Cette année tu vas être... Papa cette année tu vas te glorifier Et cette année pendant que tu te glorifies Ne le fais pas sans moi Ne te glorifie pas sans moi Papa ne te manifeste pas sans moi Papa ne bénis pas sans moi Papa n'élève pas sans moi Que soit ce que tu fais cette année Ne le fais pas sans moi Papa, nous sommes au début d'année Et nous sommes en train de te recommander notre année Ne le fais pas sans nous Père, quel que soit Ce que tu fais cette raison Ne le fais pas sans moi ne le fais pas sans moi Papa, ne le fais pas sans nous Parce que cette année, nous avons décidé de témoigner Papa, ne le fais pas sans nous Oh, c'est ton regarde à ma situation Papa, regarde à la situation des gens sur cette plateforme Ne nous laisse pas sombrer dans le désespoir, papa S'il te plaît Les gens autour de moi Ah, papa J'entends de moi, Père. ils sont manque de moi. Il dit, oui. Seigneur, on me demande où est mon Dieu. On me demande où est mon Rédempteur. Papa, je sens qui j'ai cru. Je sens qui je crois. Papa, ne me laisse pas. Je Papa, relève ma tête du haut. Ne le fais pas sans moi. Père, quel que soit ce que tu fais, cette raison, ne le fais pas sans moi. Ah papa, ne le fais pas sans nous. Cette plateforme dit, ne le fais pas sans nous. Ne le fais pas sans les adorateurs que nous sommes, papa. Génial. Si tu as décidé élève-moi tu as décidé de tout unleure-moi ne fais pas sans moi non, non, non, non non, non, non, non, Seigneur, non, non, seigneur mon îль d' لكن ne le fais pas sans moi ne le fais pas sans moi ne le fais pas sans Annie ne le fais pas sans moi ne le fais pas sans moi ne le fais pas sans moi Oh Jésus, ne le fais pas sans nous. Seigneur, ne le fais pas sans nous. Ne le fais pas sans. C'est saison. Papa, c'est notre saison. 2022, c'est notre, notre saison, papa. Ne le fais pas sans nous. Éternel Dieu de gloire, ne le fais pas sans nous. Je prie, Père, que tout ce que tu puisses faire cette année, que tu le, fasses, tu le fasses avec moi, Corinne. Que tu le fasses avec Annie. Que tu le fasses avec ses adorateurs sur cette plateforme. Que tu le fasses avec Lise. Papa, ne le fais pas sans nous. Je refuse que tu puisses le faire sans nous, papa. Nous sommes là, nous sommes connectés à toi. Nous sommes attachés à toi. Parce que nous avons les yeux rivés sur toi. Ne le fais pas sans nous, Yahweh. Ne le fais pas sans nous. Peu importe ce qui se passe, ne le fais pas sans nous. Éternel, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses le faire avec moi. J'ai besoin de pouvoir témoigner le... Le 10 avril, j'ai besoin de dire devant tout le monde le 10 avril que l'éternel a été bon et il continue d'être bon avec moi. Alors ne le fais pas sans moi. Papa ne le fais pas sans moi parce que c'est pour ta gloire, c'est pour témoigner de ta puissance, c'est pour témoigner de ta fidélité, c'est pour pouvoir dire aux gens et aux autres que je suis le témoignage vivant de l'éternel, que je suis le visage de la transformation par Jésus. Je suis le visage de l'élévation. Je suis le visage du témoignage par Jésus. Je suis, je suis la princesse de l'éternel. Que je puisse lui dire. Alors, Père, ne le fais pas sans nom. Ne le fais pas sans nom. Ne le fais pas sans nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Adorateur, adoratrice, je veux partager quelque chose avec nous qui se trouve dans le livre de Jean. Jean 8, versets 1 à 12. Jean 8, le verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et considération. La Bible dit dans le verset 1 à 8, parlons du livre de Jean, 8, il dit « Jésus s'est rendu sur la, à la montagne des Oliviers. Dès, mais dès le matin, il alla au niveau du temple et tout le peuple vint à lui. C'est ainsi il les enseignait. Les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la, et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous ordonnait de la lapider, nous ordonnait de lapider une telle femme. Toi donc, que dis-tu Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivit, il écriva, il écriva sur la terre. Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent les uns, ils se retirèrent un à un, depuis le plus petit depuis le plus âgé qu'au plus petit. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il leur, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient Où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné Et la femme répondit, Non Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla. De nouveau, est dit Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Adorateur, adoratrice, j'adore ce, ce message, ce message de cette femme adultère, bien-aimée. Alléluia. Ce passage de la Bible nous parle de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Adorateur, adoratrice. Cette femme qui était sur le point d'être emmenée à mort, était sur le point d'être mise à mort et qui a été emmenée devant Jésus. Les scribes et les pharisiens, avaient, ils avaient emmené cette femme-là à, à Jésus, connaissant la parole de Dieu. Bien aimé la Bible nous dit qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le verset 5 nous dit qu'ils ont, qu ont dit à Jésus, Moïse dans la loi a ordonné de lapider une personne qui agissait ici. C'est-à-dire qu'ils connaissaient vraiment l'Ancien Testament. Mais ce soir, je ne viens pas ici pour te dire ce qu'ils t'ont déjà dit ou ce que tu sais déjà. Déjà, on t'a déjà expliqué qu'au euh, travers de, de, ce même, de cette même exhortation, on t'a déjà expliqué qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus. Ils t'ont déjà dit. On t'a déjà dit qu'il est le législateur, qu'il envoie une autre loi pour pouvoir... C'est comme s'il envoie une autre loi, pas pour annuler cette loi, mais il envoie une autre loi pour te restaurer, pour pouvoir te pour pouvoir te, te, te sauver. Tu vois, on, on t'a déjà dit ça. Mais ce n'est pas ce que je viens te dire aujourd'hui. Moi, je viens te dire autre chose. Moi, aujourd'hui, je viens te dire. Parce qu'en en, en lisant cette parole, on est en, en méditant dessus, quand j'ai vu le message de maman Béa, ce qui m'est venu devant c'est on va commencer l'année 2022 dans laquelle on est, on est encore dans le mois de janvier, on est encore dans l'extase, on s'était toujours les bonnes années, tout et tout. Et maman, euh, maman euh, Emma a dit, elle a dit hier, elle dit, moi je ne vais pas venir te souhaiter de façon hypocrite, bonne année, beaucoup d'argent, tout ça. Je vais te donner Jésus, je vais te souhaiter une année avec Dieu lui-même. Alors, pour cette nouvelle année, moi ce que je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train d'écouter, pendant que je suis, de, je suis en train de te dire, je vais te dire que Jésus est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi en 2022. C'est ça que je viens de te dire. Il vient écrire une nouvelle histoire. Pendant que tu es en train de m'écouter, Jésus écrit une nouvelle histoire pour toi. Quelque chose de nouveau pour toi, avec son doigt. Il est en train d'écrire avec son doigt une nouvelle histoire. Cette histoire glorieuse de ta vie. Cette histoire merveilleuse qu'il est en train d'écrire pour toi. Il est en train d'écrire quelque chose de formidable. Quelque chose d'être tellement merveilleux que tu seras une source de bénédiction pour toi et pour ton entourage. Quelque chose qui va montrer la grandeur de ce Dieu grand et fort. Quelque chose qui va montrer que oui, il est merveilleux ce Dieu de gloire. Quelque chose qui va montrer qu'il est extraordinaire. Jésus est en train d'écrire quelque chose de nouveau. Il sait tout ce que tu as fait par le passé, adorateur, adoratrice. Notre Dieu, il sait. Il sait que par le passé, tu as, tu, as, tu as menti. Donc il y a eu le mensonge, du vol, que tu as été impudique. Qu'on a fait des avortements, qu'on a été meurtrier, qu'on a eu, on a fait des agressions, on a, on, a eu des, on, a, on a, critiqué les uns les autres. Il sait tout ça, il sait tout ce que nous avons fait de mauvais, il sait que nous avons péché par, par, on a vu, on, par, par action, par omission, en pensée. Il sait tout ce que nous avons eu à faire. Mais malgré ça, malgré ça, il dit Corinne malgré tout ce que tu as fait, je vais faire quelque chose de nouveau pour toi, je vais écrire avec mon doigt quelque chose d'extraordinaire pour toi, voilà ce qu'il est en train de me dire et c'est ça que je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui je suis en train de dire à Nancy qu'aujourd'hui pendant que tu es en train de m'écouter parler l'Éternel prend son doigt et il est en train d'écrire une nouvelle histoire avec le nom de Nancy, il dit Nancy voilà quelque chose de nouveau que je suis en train de faire pour toi, il dit la même chose de Michel, il dit quelque chose, maman Georgette il est en train d'écrire une nouvelle page de ton histoire, c'est ce que je veux te dire je ne te parle pas du fait que. Non, je ne te parle pas du fait qu'il est là pour annuler les condamnations. Je ne te parle pas de celui-là qui est le législateur par excellence. Je ne te parle pas de celui-là qui est le justicier par excellence. Je te parle de celui-là qui te donne une autre chance. Celui-là qui annule tout ce qui a été fait par le passé. Celui-là qui écrit une nouvelle histoire avec sa main pour toi. Celui-là qui a.. Celui-là, c'est de lui que je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler de celui qui va te sortir des condamnations, qui va te sortir des réclamations, celui-là qui va te sortir de tout ce que les gens ont dit pour faire de toi un témoignage vivant en cette année 2022. C'est de celui-là que je suis venu te parler. Et c'est ce que je suis venu dire à quelqu'un que cette année, tous les gens verront que l'éternel est ton Dieu. Cette année 2022, il dit, l'éternel dit de te dire que cette année, les gens verront qu'il est ton Dieu. Ils te diront « Je suis ton Dieu. » Tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui t'ont opprimé, tous ceux qui t'ont humilié. Ah, Monique, il faut danser. Il faut te mettre à danser. Je dis danse. Là où tu es là, la danse. Tous ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont opprimé, tous ceux qui t'ont humilié, tous ceux qui se moquaient de toi, ah, tous ceux qui étaient là et qui étaient en train de dire Oh, c'est là. Tout ce que tu es en train de faire, l'éternel dit, qu'en cette année 2022, oh, ils vont voir ce qu'il est qui en train d'écrire de toi. Ils vont voir cette nouvelle histoire qu'il écrit de toi. Ils vont voir qu'il est en train d'écrire quelque chose de nouveau. J'ai dit, dis ton nom. Ils vont voir l'histoire nouvelle qu'il est en train d'écrire de, de Corinne. Ils vont voir qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau avec Monique. Ils vont voir que, ah, je dit, qu'aujourd'hui, présentement, il est en train d'écrire quelque chose de nouveau pour Balo présentement pendant que je te parle alors laisse-moi te dire ça de façon autrement autrement je vais te dire quelque chose je vais te dire que là où il y avait des réclamations qui avaient été faites sur ta vie là où les gens avaient barré ton nom quelque part ah hein, je dis là où les gens avaient assuré ton nom on avait barré ton nom ou on t'avait réclamé à cause de ces réclamations on a barré ton nom du nom que tu n'as plus droit à ça j'ai dit que ton Dieu est en train d'écrire une, une nouvelle page de l'histoire pour toi maintenant pendant que je suis en train de te parler et ça je te le dis au nom de Jésus alors je vais te dire Qu'est-ce que l'ennemi a dit te concernant Te concernant, qu'est-ce que l'ennemi a dit Quelles sont les réclamations qu'il a fait sur ta vie Je te pose la question, de quoi est-ce qu'il t'accuse Il t'accuse de quoi Pourquoi Comment À quel moment ils veulent te réclamer Qu'est-ce qui n'a pas marché Cette femme-là, elle a été accusée Oui, elle l'a fait, elle a été accusée Mais il a écrit quelque chose de nouveau pour elle il a écrit quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on est en train d'écrire quelque chose de nouveau avec ta vie. Je te demande, qu'est-ce qui a été fait quelle, quelle est la partie de ta vie qui a été réclamée Quelle est la partie de ta vie qui a été. Quelle est cette partie de la vie qui fait que tu es en train de, de, de douter et tu te demandes si ton histoire là, c'est possible qu'elle aille jusqu'au bout de la fin Je te dis que non. Quoi Ton mariage Ta promotion ton visa, quelqu'un a déchiré, quelqu'un dit que tu n'en auras pas, tu, tu, tu, tu, tu, tu, que ce ne serait plus possible, parce que oui, ta vie n'était pas assez exemplaire, parce qu'elle ne glorifiait pas Dieu, ou bien parce que tu as tout, tout ce qu'on t'a dit, pourquoi on t'a dit On te dit quoi Que tu ne vivras jamais le mariage, que cette promotion tant espérée, là, tu ne la recevras pas, on te l'a dit, ou bien qu'est-ce qu'on t'a dit Que tu vas recevoir encore des rejets au niveau de ta demande de visa, au niveau de tes documents, est-ce que c'est ce qu'on t'a dit au niveau de ta santé, qu'est-ce qu'on t'a dit Qu'est-ce qu'il y a Tu es toujours malade tu n'as pas de repos, tous les jours tu es dans la maladie, c'est toujours la maladie qui te réclame tous les jours, quand tu finis un mal, un autre mal vient, du coup tu n'as même pas la possibilité de pouvoir faire quoi que ce soit tu es bloqué, ta prospérité, tes enfants tout est bloqué, à cause des accusations de l'ennemi sur ta vie pourquoi, parce que tu te reposes, tu te poses tellement de questions, est-ce que ma vie a été ce qu'elle va être est-ce que, est que tu te poses de des questions je dis, tu regardes depuis 2020 2021, peut-être même depuis avant 2000, les mêmes, toutes ces années durant, tu cumulais des échecs, tu cumulais des chutes, tu cumulais, c'est-à-dire les accusations, tellement de choses. Mais moi, j'ai une bonne voile pour quelqu'un aujourd'hui. Ce soir, je veux te dire quelque chose d'extraordinaire de la part de l'éternel. Quelque chose de nouveau, il est en train de faire quelque chose. Une nouvelle histoire. Quelque chose d'assez glorieux, Quelque chose que l'œil n'a point vu. Quelque chose que personne n'a vu ou ne pas. Il est en train d'écrire quelque chose. Quelque chose qu'on n'a pas entendu. Est-ce que tu as remarqué ce qui a été dit quand Jésus écrivait jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu nous dire ce qu'il écrivait. Personne. Personne ne nous dira qu'est-ce qu'il écrivait. Personne ne pourra interpréter en nous disant que il écrivait telle ou telle chose dans le sol. parce que c'est quelque chose qu'il a écrit spécialement pour toi. Quelque chose que quelqu'un n'est pas obligé de voir. Quelque chose qu'il a écrit pour Monique et que maman Jamblay n'est pas obligé de voir. Elle ne va pas voir. Elle entendra. Elle ne verra pas. Quelque chose qui a été écrit pour Annie que Monique ne verra pas. Quelque chose qu'il a écrit pour Corinne que d'autres personnes ne verront pas. Quelque chose de nouveau qu'il écrit pour toi en cette année 2022 qui est en train de venir. L'Éternel Voit, il te demande, il est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire pour ta vie. Voilà ce que je veux dire à quelqu'un. Quelque chose de glorieux. Il écrit une histoire pour toi. Quelque chose qui va te faire rentrer dans ta destinée glorieuse qu'il a prévu pour toi. Jusque là. Alors, essuie tes lames. Ne regarde pas tes erreurs passées. Ne regarde pas tes échecs. Ne regarde pas tes chutes. Ne regarde pas tout ce qui n'a pas marché par le passé. Je dis, reçois Annie au nom de Jésus. Ne regarde pas tout ça, c'est ça que je veux dire. Parce que moi, je ne regarde pas. Pour moi, 2022, l'éternel écrit quelque chose de nouveau. Il est en train de prendre une nouvelle page. Une nouvelle page, et il écrit. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il écrit avec son doigt, ce même doigt qui a écrit la loi par le passé. Ce même doigt, ce même doigt qui, qui c'est la main de Dieu qui a écrit la loi par le passé, qui a fait tout ce qui était possible d'être fait. Ce même doigt, ce même doigt qu'il a pris pour écrire. L'éternel Dieu Tout-Puissant. Le roi des rois, le dieu de gloire, il est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire pour toi. Cette année 2022, l'Éternel écrit quelque chose. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Tu commences une nouvelle page de ton histoire. Oublie tes échecs. Oublie ce qui n'a pas marché. Oublie tes condamnations. Oublie ta vie qui ne glorifiait pas Dieu. Il t'a racheté. Oublie tout ce que tu faisais qui n'était pas bon. Oublie que ton entreprise n'a pas marché par le passé, que ça a échoué à maintes reprises. Oublie que tu as déposé tellement de CV, ça n'a pas marché. Oublie que depuis là, tu essaies d'avoir un enfant, et ça n'a pas marché. J'ai dit cette année, il est en train de faire quelque chose pour toi. Cette année, il ne va pas te donner un enfant. Il est en train d'écrire pour dire que tu auras des jumeaux. Tu auras même des triplés. Il va t'envoyer la double bénédiction. Cette année, il est en train d'écrire quelque chose de merveilleux. Cette destinée glorieuse qu'il a prévue, ce, ce poste qu'il a prévu pour toi, ce ministère qu'il a prévu pour toi. Il est en train d'écrire quelque. Quelque chose d'assez nouveau cette vie de paix cette vie paisible pour toi il est en train de te la donner maintenant au nom de jésus ne regarde pas ça il dit va et ne pêche plus c'est ce qu'il a dit va et ne pêche plus va ne te rappelle plus de ta vie passée va et puis sors de, de cette situation dans laquelle tu étais fais quelque chose de nouveau va dans des nouvelles réflexions de nouvelles de nouvelles de nouvelles dispositions de cœur marche avec jésus cette année ceux qui iront, ceux qui avanceront, ceux qui vont prospérer, ceux qui vont aller de gloire en gloire, ce seront ceux qui auront, qui auront marché avec Jésus. Cette année, tu vas marcher avec lui, tu auras ta promotion. Cette année, tu vas marcher avec lui, tu auras ta guérison, tu auras ton ministère, tu auras tout ce que tu veux, les bénédictions qu'il t'aura prévues, tout ce qu'il aura dit pour toi. Il va te le confirmer cette année, si seulement et seulement tu marches avec lui. C'est ce que je veux te dire. Cette année, c'est l'année de ta délivrance. Ce n'est pas une année quelconque. Les gens ont pris cette femme et l'ont menée devant Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire Je vais répéter. Les gens ont pris cette femme. Ils l'ont pris et puis ils l'ont envoyée devant Jésus. Ils l'ont envoyée pourquoi devant lui Ils l'ont envoyée devant lui pour, que, pour le confondre. Histoire de pouvoir le confondre pour dire non. Mais cette femme-là, elle a péché. Qu'est-ce que tu es en train de dire concernant, concernant sa vie Donc on va le confondre et elle sera lapidée, elle sera. Mais non, ça ne peut pas passer comme ça. Lui, il est le législateur. Il ne va pas venir se dédier de ce qui a été dit. Il a écrit quelque chose de nouveau. Une loi qui a changé. C'est-à-dire, il a, il a écrit une nouvelle... Une page de l'histoire. Une nouvelle loi. Quelque chose de nouveau. Qui est venu dire que cette femme n'en on va pas la lapider. Il est venu mettre dans la confusion ce même qui est en train de l'accuser. Et je te dis, c'est de cette même manière que je suis en train de te dire... Tous ceux qui avaient planifié quelque chose pour toi pour te confondre, l'Éternel va les mettre dans leur propre conclusion. Tous ceux qui ont planifié quelque chose pour te rappeler ta vie passée. Les gens ont essayé de faire pour te rappeler que avant, tu n'étais pas bien. Avant, tu avais une vie misérable. Avant, tu avais une vie de débauche. Avant, tu avais une vie impudique. Tu ne peux pas bénéficier des grâces de l'Éternel. Avant là, oh, je dis, avant là, tu étais peut-être une voleuse. Tu ne peux pas. Avant, tu étais étais comme cette femme, tu, tu vivais une vie adultérienne. Avant, c'est comme ça que tu étais. Tu ne peux pas bénéficier. Mais j'ai dit que la bonne nouvelle, l'Éternel dit qu'aujourd'hui, toi, tu es le visage. Toi, aujourd'hui, il fait de toi une nouvelle. Tu es le visage de sa fidélité. Tu es le visage de son amour. Tu es le visage de sa miséricorde. Tu es le visage de sa grandeur. Tu es le visage de son immense amour. Cet amour qu'il te porte, cet amour qui fait qu'aujourd'hui, il écrit une nouvelle page de ton histoire. Voilà ce que l'Éternel m'envoie te dire aujourd'hui. Alors je ne, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme accusation sur ta vie. Qu'est-ce que tu as comme accusation? Moi, pendant longtemps, je culpabilisais d'un fait, je, je culpabilisais du fait que.. Je culpabilisais sur le fait que la mort de mon père, j'en étais un peu responsable. Parce qu'à un moment donné, il me sollicitait, il me cherchait et je n'étais pas disponible. Et quand je parle de ça encore, ça me, ça me fait beaucoup de peine, ça me chagrine. J'avais ça sur moi et ça m'empêchait d'avancer, ça m'empêchait d'avancer parce que je me disais, si j'avais réagi plus tôt, il serait certainement en vie. Et je culpabilisais, j'avais je culpabilisais, même du mal à aller sur sa tombe, je n'osais pas partir parce que pour moi, à, à tout moment, je pouvais me rappeler que c'est peut-être à cause de moi. Et donc, l'ennemi essayait de me rappeler que Mais c'est ça. C'est ça. Si les choses sont assez difficiles, si tu te sens assez mal, c'est peut-être pour ça que tu vas. Mais je dis, l'éternel m'a délivré. Parce qu'il m'a fait comprendre que je dis, Corinne, moi j'ai écrit une nouvelle histoire pour toi. Et ça là, c'est déjà passé. Cette partie de la vie où tu culpabilises, là, c'est déjà passé. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Quelle est la partie sur laquelle tu culpabilises? Quelle est la partie sur laquelle tu es condamné, qui fait que tu ne peux pas avancer. On va une nouvelle année, un nouveau vin, des choses nouvelles. Oublie les choses passées. L'éternel écrit une nouvelle histoire pour toi. Moi, c'est ça que je veux que tu retiennes. Cette nouvelle histoire-là, il faut que tu la prennes. Il faut que tu la saisis. Il faut que tu t'en accapares et que tu marches avec lui dans cette nouvelle histoire qu'il est en train d'envoyer pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va écrire ton histoire à ta place. Ce n'est pas quelqu'un. Tu vas avancer. Et nous allons avancer comment? Nous allons avancer parce que l'éternel Dieu de gloire avance avec nous. Moi, je suis convaincue de ça. Et je ne sais pas si tu es convaincu au même titre que moi, je suis convaincue. Je pense qu'il faut que tu saches quelle est ton identité, quelle est ta position. Qui est ce Dieu avec qui tu marches? Est-ce que c'est ce Dieu qui est capable de réécrire ton histoire Si, tu, si ce n'est pas celui qui est capable de réécrire ton histoire, alors ce n'est pas ce Dieu avec que nous sommes en train de louer. Parce que ce Dieu que nous louons, ce Dieu que nous élevons, ce Dieu que nous célébrons, ce Dieu que nous glorifions, ce Dieu que nous magnifions, ce Dieu avec qui nous marchons jour après jour, c'est ce Dieu extraordinaire, celui qui est en train de travailler, celui qui est en train de transformer ma vie. C'est lui qui m'enlève dans la boue Et qui me fait positionner à une table différente Une table de roi Où il me dit je vais manger des délices de l'éternel Où il dit qu'il va me faire croître Où il dit qu'il va me faire grandir C'est ce Dieu là qui a changé mon histoire Ce Dieu qui a changé le nom d'Abraham Ce Dieu qui a changé le nom de, de Jacob C'est ce Dieu que moi je sais C'est ce Dieu qui est capable de réécrire mon histoire Et de me donner une destinée glorieuse C'est ce Dieu que tu es en train de suivre Et c'est celui là, c'est ce qu'il veut faire pour toi en cette année Il est en train de réécrire l'histoire de ta vie si seulement, si seulement, si seulement, tu peux marcher avec lui. Si seulement tu peux marcher avec lui. Parce qu'il le dit dans la Bible. Il dit, va et ne pêche plus. C'est ce qu'il a dit dans le verset 11. Il dit, il dit, je ne te condamne pas moi non plus. Notre Dieu n'est pas un Dieu condamnateur. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour nous jeter la pierre. C'est les hommes qui nous jettent la pierre. C'est les hommes qui nous accusent. C'est les hommes qui veulent nous rappeler à chaque fois de ce qu'on... Lui, il dit, il fait quelque chose de nouveau pour toi... Hey, Annie. Annie, il fait quelque chose d'extraordinairement bon pour toi et moi je veux lui rendre toute la gloire je veux lui dire merci merci Seigneur parce que oui il y a quelque chose de nouveau que tu es en train de faire pour moi quand je pense à la vie de cette femme je pense à ma vie passée je pense à ma vie quand je n'étais pas encore à Christ je pense à cette vie là ce que je faisais. J'avais une vie vraiment qui ne glorifiait pas Dieu. Ah, je n'en suis pas fière, mais je peux le dire. Ma vie ne glorifiait pas Dieu. Mais elle a changé. Quand il m'a dit, Corinne, je ne te condamne pas. Moi, j'ai écrit une nouvelle page pour toi. Et voilà cette page aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu représentes l'image même. Tu représentes l'image des... De, de, de cette femme transformée en Dieu, de cette femme transformée en Jésus, cette femme à pour qui j'écris une nouvelle page de l'histoire. Voilà ce qu'il me dit. Et c'est pour ça que adorateur, je ne peux pas m'empêcher de le louer. Je ne peux pas m'empêcher de l'adorer parce que je sais d'où il m'a enlevé. Il m'a enlevé de la perdition. Il m'a enlevé de la boue. Il m'a enlevé du néant. Et il m'a positionné quelque part. Il m'a lavé. Il m'a transformé. Il m'a transformé par sa parole. Il m'a transformé par ses enseignements. Il m'a transformé par les moments d'adoration sur cette plateforme. Il a fait quelque chose de nouveau. Et il m'a bâti de nouveau. Il a, il, a, il a fait de moi cette femme nouvelle. Cette mère extraordinaire que je suis. Il m'a bâti, il m'a donné de nouvelles valeurs, il m'a donné... Il a écrit quelque chose de nouveau et il a sué mes larmes. Je vais dire à quelqu'un que l'Éternel est en train de suer tes larmes. L'Éternel est en train de suer tes larmes, comme le dit Guy Christ. Il a fait quelque chose. Et moi, je pense qu'il va réécrire ton histoire. Je pense qu'il va réécrire ton histoire. Et je dis que 2022, il est en train de réécrire cette histoire. Il va changer ton histoire. Tu ne seras plus cette femme adultérienne. Non, tu ne seras plus cette femme qui est prête, qui, qui, qui est en train d'être livrée à la mort. Tu, es devenu, tu seras cette femme, cette femme nouvellement changée, cette nouvelle femme. Depuis, on ne nous dit plus, on ne nous a plus dit que cette femme a péché de nouveau. On n'a plus entendu parler d'elle. Ça veut dire pour moi que cette femme a eu à changer. Elle a, été, elle a eu une vie rangée. Elle n'est plus rentrée dans le péché. Et l'Éternel a changé son histoire. Il a changé son histoire. Elle est en train de changer ton histoire. En 2022 ce n'est plus la même histoire Ce n'est plus la même Georgette Zamblé Ce n'est plus cette même Corinne Ouattara Ce n'est plus cette même Annie Ce n'est plus la même Nancy C'est quelqu'un de nouveau que l'éternel a changé C'est une nouvelle histoire Il est en train d'écrire Et il écrit quelque chose que personne ne peut lire Personne ne peut voir à part toi-même C'est une destinée merveilleuse pour toi L'ennemi ne pourra pas voir Il ne pourra pas voir pour pouvoir interpréter L'éternel est en train de changer ton histoire Mais l'âme. Jésus a changé mon histoire, changé. Oh Seigneur, tu as changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Le a changé mon histoire. Et il change l'histoire de quelqu'un. Seigneur, tu changes nos histoires. Tu changes ma vie. Tu écris quelque chose de nouveau pour moi. 2022. Seigneur, une nouvelle page pour moi. Une nouvelle page pour moi, papa. Une nouvelle page où elle s'écrit gloire. Tu écris quelque chose qui s'écrit gloire. Tu écris quelque chose qui s'écrit délivrance. Tu écris quelque chose qui s'écrit élévation. Tu écris quelque chose qui veut dire prospérité. Tu écris quelque chose qui veut dire enfantement. Tu écris quelque chose, papa, qui veut dire guérison. Tu écris quelque chose, papa, qui veut dire oh gloire. Tu écris quelque chose qui veut dire. Voyage, qui veut dire transformation, qui veut dire élévation. Voilà ce que tu écris pour moi. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes lames. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes lames. Jésus a changé mon histoire. Changer. Jésus, tu as changé, changé mon histoire. Seigneur, tu as changé mon histoire. Tu pas, tu me mènes au mariage. Jésus a changé mon histoire. Tu me au Seigneur, tu as changé mon histoire. Seigneur, tu as changé mon histoire. Et présentement, tu es en train d'écrire une nouvelle histoire pour quelqu'un sur cette plateforme, Papa. Papa, tu es en train d'écrire une nouvelle page pour quelqu'un. Tu es présentement en train d'écrire pour quelqu'un. Tu es présentement en train d'écrire pour quelqu'un quelqu maintenant, Seigneur. Je bénis ton nom. Tu changes mon histoire. Tu changes l'histoire de quelqu'un, Seigneur, ce soir. Tu changes l'histoire de quelqu'un ce soir, Papa. Tu changes l'histoire de quelqu'un ce soir. Oh, papa, tu changes l'histoire de quelqu'un. Comme tu as changé l'histoire de Batimé, Tu changes l'histoire de quelqu'un. Tu changes mon histoire, papa. Change mon histoire. Comment ne pas te louer Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter, papa Comment ne pas le faire, papa Tu changes l'histoire de quelqu'un. Seigneur, tu changes l'histoire et tu es puissant. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Oh, éternel. Quelle est la partie de ta vie pour lequel tu n'en es pas fier. Quelle est la partie de la vie pour laquelle les gens te réclament, pour laquelle les gens te condamnent? Quelle est cette partie? Qu'est-ce que tu as pu faire? L'éternel est en train de changer ta vie. Il est en train d'écrire ton histoire. Il est en train d'écrire quelque chose de merveilleux pour toi en 2022. Il est en train d'effacer. Il est en train d'effacer. Il écrit pour effacer ses condamnations. Il est en train d'annuler tout ça. Il est en train d'annuler cette vie de voleur, cette vie de menteuse, cette vie d'impudique, cette vie d'agresseur, cette vie de commérage, de, de, cette vie de, de, de, de comérage, cette vie qui ne le glorifie pas, cette vie de blasphème, il est en train d'effacer ça et il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi, une vie qui va être un témoignage, il est en train d'écrire quelque chose pour toi, quelque chose que tu vas expérimenter, qui va te permettre de rentrer dans la gloire, qui va te permettre de rentrer dans sa destinée glorieuse, tu es en train d'expérimenter quelque chose, il est en train d'écrire quelque chose qui va faire que oui... Le 10 avril, tu seras la première à dire non, non, non, non. Il faut que je sois en premier, en tête de liste pour pouvoir témoigner, dire ce que l'Éternel a fait pour moi. Oui, c'est ce que tu es en train de faire. Jésus est en train de changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Jésus est en train d'écrire l'histoire de, de quelqu'un. Maman, je, je, je, je dis, il est en train d'écrire de, de changer l'histoire de ta vie. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais il change l'histoire de ta vie. Il te donne une autre, une autre histoire, une histoire glorieuse, une histoire qui va étonner ton entendement. Je ne sais pas pourquoi, mais je te dis, je ne sais pas comment il va le faire, je ne sais pas comment il va le faire, mais il écrit, il est en train d'écrire quelque chose, et c'est qu'il écrit, c'est qu'il écrit, c'est l'histoire de ta destinée glorieuse. L'histoire de la destinée glorieuse de ton mariage, l'histoire de la destinée glorieuse de ton ministère, l'histoire de la destinée glorieuse de tes enfants, l'histoire de la destinée glorieuse de tes affaires, l'histoire de ta vie. Il est en train d'écrire quelque chose d'extraordinaire pour toi. J'ai dit que le, ton Dieu de gloire est en train d'écrire quelque chose. Il a oublié tout ce qui est en train de se faire. Il l'a effacé. Il, pas, il sait ce que tu as fait. Il sait que ta vie n'était pas bien. Il sait, mais il est aussi venu pour ça. Il est en train de dire aux gens Je suis venu pour elle. Je suis venu. Venu pour corriger, je suis venu pour la racheter, je suis venu pour racheter sa vie, je suis venu pour annuler les condamnations sur sa vie et pour lui donner une nouvelle vie parce que je suis la lumière, je suis la lumière et j'apporte la lumière dans sa vie et je transforme sa vie. Voilà ce qu'il est venu faire pour toi. Voilà ce que l'éternel est venu faire pour toi. Il t'aime encore, l'éternel t'aime, il t'aime d'un amour extraordinaire, il t'aime, mon Dieu t'aime, mon Dieu, il t'aime. Elle salit, tu ne m'abandonneras pas, elle Rachou, elle est Tu ne m'abandonneras pas Elle Rachou Elle Saill Tu ne m'abandonneras pas malgré mes fautes et mes faiblesses je sais que tu es là, tu ne m'abandonneras pas. Papa, 2022, tu ne m'abandonneras pas, tu es là. Tu ne m'abandonnes pas, tu es en train d'écrire quelque chose pour moi. Quelque chose de nouveau, l'histoire de ma vie, une nouvelle page dans un livre d'or. Oh papa une nouvelle histoire. Oh, oh, oh, oh. <messante> elle rachoum, elle sait. Tu ne me délaisseras pas. Elle rachoum, elle est C'est toi le père, père, des, père des orphelins. Des des orphelins. Elle rachoum. Tu ne me délaisseras pas Malgré mes fautes et mes faiblesses. L'éternel connaît tes faiblesses. Mais il ne t'abandonne pas. Il est là. Il est là. Il est là. Il ne t'abandonne pas. Il écrit quelque chose de nouveau pour toi. Il est présentement en train d'écrire avec son droit. L'histoire de ta vie, je dis. Il ne te délaisse point. Il ne t'abandonne point. Le diable menteur, le diable menteur, il est en train de t'accuser, il veut te faire croire le contraire. Mais je dis, comme ces pharisiens, comme ces pharisiens, ils vont tous partir du plus vieux accusateur, au plus petit accusateur. Ils vont tous disparaître. Ils vont partir parce que l'éternel écrit quelque chose de nouveau. pour Ils sont confondus et ils partent parce qu'ils vont se rendre compte... L'éternel est là pour toi, il t'aime encore Ils sont surpris de voir que ton Dieu t'aime Malgré tes faiblesses Ils sont surpris de voir que ton Dieu t'aime Malgré tes manquements Ils sont surpris de savoir que ton Dieu t'aime malgré tes erreurs Et ils s'en vont, ils sont confondus Ils sont confondus Ceux qui t'accusaient sont confondus Et ils s'en vont, ils sortent de ta vie à tout jamais Et ils te laissent Ils sortent de ta vie J'ai dit en 2022, il n'y aura plus d'accusateurs En 2022, il n'y aura plus d'accusateurs Plus de réclamations de ta vie plus rien. Je dis plus rien. Plus rien. Là où il y avait la réclamation, c'est annulé au nom de Jésus. Oh, oh, oh. Je sais que tu m'aimes, Jésus t'aime. Jésus t'aime, et c'est ça, c'est cet amour-là qui a confondu les pharisiens, et ils sont partis, la Bible dit ils sont partis, ils sont partis du plus grand au plus petit, ils sont partis, ils sont partis, ils ont quitté, et elle s'est retrouvée seule avec Jésus, oh, il est là, il voit tes peines, il voit l'accusation, il voit les difficultés. Il voit les challenges. Il voit ce à quoi les gens sont en train de t'accuser. De, de il voit ce à quoi tu es confronté. Il voit les ennemis rôder autour de toi. Il voit ce qu'ils sont en train de faire leur manège. Il voit tout ça. Mais il t'aime encore. Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Jésus nous aime. Il nous aime. Il nous aime de façon inconditionnelle. Oh papa, je sais que tu m'aimes Je sais que tu m'aimes Je veux exprimer Mon désir c'est lui qui m'a adoré Papa je t'adore encore Comment est-ce que je ne peux pas t'adorer Comment est-ce qu'on ne peut pas adorer ce Dieu Qui nous sort de la condamnation Ce Dieu qui nous sort des réclamations Et qui nous, qui nous justifie Il nous a justifié par son sang Et qui nous offre une nouvelle vie Une nouvelle histoire Comment ne pas t'adorer Ma vie c'est pour t'adorer Ma vie c'est pour te célébrer Ma vie c'est pour te glorifier Éternel. Je veux exprimer mon désir Celui de t'adorer mon roi ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir Celui de t'adorer C'est le désir de mon cœur. C'est de t'adorer papa c'est de t'adorer. C'est de témoigner de ce que tu es grand. C'est de témoigner de ce que tu es puissant. Et papa, le 10, le 10, le 10 avril, le 10 avril, je vais t'adorer. Le 10 avril. Je vais témoigner. Le 10 avril, je vais dire que oui, l'éternel a écrit l'histoire de la vie de Corinne. Il a écrit l'histoire de mes enfants. Il a écrit l'histoire de ma famille. Il a écrit une nouvelle histoire pour ma santé. Parce que la guérison, il m'a donné. Il a écrit une nouvelle histoire. L'histoire de mon travail, il m'a donné. Une histoire d'adoratrice, il m'a donné. Il a écrit l'histoire de mon mariage, il m'a donné. Il a écrit une nouvelle histoire. L'éternel a écrit une nouvelle histoire pour moi. Et il a écrit pour toi. Merci Seigneur. Oh, Éternel, Dieu de gloire, je bénis ton nom. adorateur, adoratrice, je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie. Shalom, shalom, shalom. Je veux que tu saches que 2022, 2022, l'année 2022, l'Éternel a écrit une nouvelle histoire pour toi. Une nouvelle histoire, une histoire de gloire, une histoire merveilleuse. Une histoire merveilleuse, il écrit quelque chose d'extraordinaire pour toi et pour toi, seul. Alors ne regarde plus à ta vie passée. Regarde ce qu'il est qu en train d'écrire pour toi Parce que les gens viendront Les gens viendront célébrer avec toi C'est ton année de célébration je te le dis C'est ton année de confirmation Ils viendront justement pour ça Alors reçois, saisis Tu es favorisé Tu es, tu es positionné c'est toi que l'Éternel a prévu, c'est toi que l'Éternel a positionné pour telle ou telle chose. C'est toi pour ce travail, pour cet enfant, pour tout ce qui est pour tout ce qui te concerne. L'Éternel a déjà programmé les choses pour toi, il a déjà écrit. Reçois « Reçois, reçois et reçois au nom de Jésus. Il te le donne. Je te souhaite une bonne nuit. Je te souhaite une bonne une nuit remplie de la gloire de Dieu. Je prie que le sang de Jésus te couvre et couvre ta maison. Je prie qu'il te porte dans le creux de ta main et que toute âme contre toi soit nulle et sans effet. Toute réclamation, condamnation contre toi est annulée maintenant au nom de Jésus. Et je déclare qu'une nouvelle page, page s'écrit, s'écrit pour toi. » Une page s'écrit pour toi Une page qui s'écrit gloire Une page qui s'écrit élévation Une page qui s'écrit prospérité Une page qui s'écrit euh, euh, euh, euh, euh, euh, Un positionnement Une nouvelle page Une page qui s'écrit miracle L'éternel écrit quelque chose de pour toi Il a écrit déjà Reçois-le au nom de Jésus Ce soir est une nuit paisible ne te soucie pas de tout ce qui est passé Donc, enlève ce stress dans ta tête Oublie les choses qui étaient passées Oublie tout ce qui était passé Oublie les erreurs que tu as eu à commettre Est-ce que tu as commis une erreur qui a fait qu'un homme t'a quitté Oublie ça L'éternel est en train d'écrire quelque chose Et que cet homme là va te revenir Ou encore l'éternel va t'envoyer un homme beaucoup plus Parce que la Bible dit La gloire de la dernière maison est plus grande que la gloire de la, dernière, de la première maison L'éternel t'envoie quelque chose de nouveau Je te le dis j'ai dit, oublie, oublie cette santé qui t'a fatigué les années passées, cette année-là, l'Éternel te dit quelque chose de nouveau. Oublie ce ministère qui ne marchait pas les années passées. Quand j'ai dit ne marche pas, cest lui que tu n'avais pas beaucoup d'âmes. Tu n'arrivais pas à évangéliser, tu n'arrivais pas à tirer des âmes à Jésus. J'ai dit, l'Éternel est en train d'écrire une nouvelle histoire. où il, a, il est en train de t'écrire pour te donner l'inspiration. Il te donne la révélation de ce qu'il faut faire pour faire grandir, pour croître spirituellement. J'ai dit, tu reçois ça au nom de Jésus. Une nouvelle histoire pour toi. Une nouvelle histoire pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, reçois et c'est pour toi 2022 2022 j'ai dit on va aller de témoignage en témoignage témoignage en témoignage, témoignage en témoignage nous sommes tous bénis mais tu reçois parce que ces condamnations vont te limiter il n'y a plus de limitation il n'y a plus de condamnation quelqu'un te trouve depuis on dit que ah, c'est toi qui es là mais toi j'ai dit que tu dis que ce n'est plus moi celle que tu connais là n'existe plus moi là c'est la nouvelle personne c'est la femme dont L'éternel a écrit l'histoire, là, c'est elle qui est là aujourd'hui. C'est ce temps dont l'histoire était écrite qui est là aujourd'hui. Je ne suis plus cette personne que tu connaissais. Moi, mon adresse a changé. Je ne suis plus dans la dépravation. Je ne suis plus dans l'adultère. Je ne suis plus dans le vol. Je ne suis plus dans l'agression. Je ne suis plus dans la stérilité. Je ne suis plus dans la pauvreté. L'éternel a écrit une histoire pour moi. Quelque chose de merveilleux. Il a écrit pour moi. L'éternel a écrit l'histoire. Il dit « 2022, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Et Je vais de gloire en gloire. Voilà ce que l'Éternel a dit pour moi. Alors je reçois, je reçois et je saisis au nom de Jésus. Je ne suis plus, j'ai changé d'adresse. Mon adresse, Corinne Ouattara, a changé. Je ne suis plus là-bas. Impudicité. Vol, mensonge, stérilité, célibat. Je ne suis plus, je ne me regarde même plus. Je ne regarde plus. Non, non, non, non, non ce n'est plus pour moi. Je regarde ce que l'Éternel a écrit pour moi. Il a écrit, il a passé le doigt dans le sable. Il a écrit, il dit, Corinne, il n'y a que toi seul qui verra. C'est pour toi reçois, reçois, reçois, reçois et si tu crois ça, dis Amen et moi je dis Amen Amen, Amen, Amen Amen Seigneur Amen Seigneur au nom de Jésus bonne nuit adorateur et adoratrice bye bye et à demain avec une autre adoratrice et surtout avant que je ne coupe n'oublie pas le 10 avril, notre anniversaire Deux ans, témoignage adoration et témoignage témoignage et témoignage